Aussi que ça 3h, visu à vous. Bien vu, on décale à 9h, terminé. Eh mec, ton tatouage va nous attirer les débuts. Eh mec, Bobo, Bobo, on va se Sons of the Forest. Relève-toi. C'est mieux Ouvre grand Tes yeux Déhanche-toi contre toi. cette pierre Lève la jambe Sois fier Fais la belle sur ton arbre euh, C'est presque de l'art hein Eh bah ben non ce ne sont que des mutants Bonjour On va parler de Sons of the Forest Je crois que vous l'avez compris Ah est vraiment chouette cette intro hein Bon alors, nouvelle vidéo sur Sons of the Forest les amis. Petit sommaire avant de démarrer la vidéo. Dans un premier temps je vais vous rappeler le scénario du jeu. Dans un deuxième temps je vais vous rappeler les nouveautés de ce Sons of the Forest par rapport au prédécesseur The Forest. On va parler de sa sortie sur console. On va parler de la date de sortie qui pose quelques problématiques. Et puis... Euh, puis ce sera déjà pas mal. <rire> Je vous rappelle le scénario de Sons of the Forest. Alors c'est un jeu d'horreur, un jeu de survie qui sera donc en mode ouvert évidemment, à la même image que The Forest. Au niveau du synopsis, eh bien, le joueur est sur une île, il va falloir rechercher un milliardaire disparu. Et j'ai ma petite hypothèse à ce sujet. Comme sur The Forest, eh il n'y aura pas de PNJ, en tout cas il n'y aura pas de quête pour nous guider. Donc on fait vraiment tout comme bon nous semble, on prend nos propres décisions, on fait vraiment notre vie. Il faut tout faire pour survivre, pour combattre les forces démoniaques et puis voilà, donc on peut construire ci et ça, on peut euh, confectionner fabriquer des armes, des outils, etc le jeu proposera des saisons dynamiques on va en parler, ça fait partie des grosses nouveautés on pourra également jouer avec nos amis donc voilà, la coopération sera de la partie ne vous inquiétez pas, jusqu'à 4 joueurs probablement ça va être très très bien j'ai une petite hypothèse sur le milliardaire disparu ça concerne bah, forcément le premier jeu The Forest, quelque chose me dit que le milliardaire, eh ben, c'est Eric Voilà, Eric, euh, le personnage principal qu'on jouait sur The Forest, je pense que on va jouer Timmy Son, son fils eux Ils doivent peut-être Essayer de refaire Pour sa femme Pour peut-être La faire revivre Peut-être qu'ils font des expériences euh, Comme chose qui s'était passé Dans, dans le, le premier The Forest quoi. Vous voyez ce que je veux dire Ouais ça peut être intéressant Ce, ce petit scénario Peut-être Je ne sais pas un rapide tour au niveau des nouveautés J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos Je vous invite à aller la regarder Elle est en haut à droite Mais en tout cas pour faire vite Il y aura des nouvelles armes évidemment Donc il y aura même des pistolets Il y aura des fusils de chasse Bien sympa Des nouveaux mutants Avec une intelligence artificielle A priori améliorée hein, D'après leur dire Alors voilà entre ce qui est dit et ce qui est vrai Mais sachez-le l'intelligence artificielle est censée être encore meilleure, euh, les mutants donc sont plus effrayants, plus bizarroïdes ils ont des bouches énormes etc Voilà, il y a plein de variantes qui vont exister l'amélioration de la mécanique du bâtiment et de l'artisanat ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire de belles constructions a priori peut-être beaucoup plus de possibilités que sur The Forest et ça c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on souhaite pareil pour les crafts. apparemment ils vont être plutôt sympas. et le système météorologique dynamique dont on a parlé à l'instant euh, donc les saisons qui vont arriver, un coup il y aura de la neige, un coup il il fera chaud en fonction des saisons de l'année. Et ce qui est cool c'est que bon l'atmosphère va changer certes, mais également les ressources disponibles. Forcément, il y a des animaux qui aiment un petit peu moins l'hiver que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire Bon ben voilà, c'est pareil pour ça, donc il va falloir faire des bons stocks de nourriture, si vous voulez mon avis. Est-ce que le jeu sera disponible sur console Déjà les amis sachez qu'il va sortir uniquement sur Steam au lancement dans tous les cas Mais soyez rassurés ne vous inquiétez pas The Forest était sorti à l'époque sur PS4 également Donc voilà pour le moment c'est pas prévu de sortir sur console Déjà faut voir qu'ils le sortent hein. ce serait pas mal on va en parler Pour le moment pas de console de prévu Je vous tiens au courant évidemment dès que j'en sais plus Soyez rassurés peut-être qu'ils vont tout faire pour rendre le jeu disponible sur console Dès que possible et justement parlons-en de cette date de sortie Vous le savez le jeu a été reporté une première fois Puis une deuxième fois Puis une troisième fois On avait déjà attendu le jeu en 2020 On l'a pas eu en 2021 Et on l'a pas eu en 2022 non plus Puisque maintenant il est prévu pour février 2023 Et pour plus de précision même le 23 février 2023 Vous pouvez noter la date les amis Puisque je suis prêt à parier qu'il n'y aura pas de nouveau report Alors j'ai un, un petit peu regardé J'ai fait mes enquêtes sur les réseaux Je me suis renseigné j'ai regardé un petit peu les avis C'est un petit peu comme des paris sportifs Vous savez il y a un petit peu la cote <rire> Sur est-ce que ça va être reporté Est-ce que ça va pas être reporté Et si et ça Mais en fait il faut savoir qu'il a été reporté 3 fois Et que clairement s'il le reportait une quatrième fois Je peux vous dire que le jeu coulerait, euh, au niveau de la hype médiatique ça ne marcherait pas et franchement ça serait très gros s'ils si le reportaient une quatrième fois, sachant que, alors on dit toujours jamais 203, donc là c'est plutôt pas mal on a eu la troisième, faut savoir qu'ils avaient quand même vraiment bien avancé sur leur jeu hein, puisqu'il il aurait vraiment dû sortir fin 2022 et ils ont préféré le reporter une troisième fois, moi je pense que c'est vraiment pour être sûr que tout était fait correctement dans les règles de l'art c'est à dire qu'ils vont pas nous sortir un jeu fini à la pisse ça c'est clair, euh, c'est pas Call of Duty hein, là c'est... <rire> petite balle perdue, non vraiment quand ils vont sortir leur jeu je suis quasi sûr, il sera vraiment en mode opérationnel sans vraiment de gros problèmes majeurs et donc je pense que s'ils l'ont décalé une troisième fois et je pense que c'est vraiment l'ultime fois c'est parce que vraiment le jeu était déjà fini globalement mais il fallait vraiment bah qu'on soit sûr que ce soit tout clean donc moi je mise vraiment sur le 23 février je mise vraiment à ce qu'il n'y ait pas de nouveau report. n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo et à me dire si j'ai eu raison ou tort moi je pense que j'ai eu raison et que en février on va tous se régaler sur le jeu 23 février donc pour la nouvelle date de la sortie du jeu de toute façon vous pouvez le retrouver sur steam les amis voilà n'hésitez pas à l'ajouter dans la wishlist J'ai trop trop hâte de faire un let's play sur ce jeu Ça va être insane, voilà clairement En tout cas j'espère que vous avez kiffé euh, cette euh, petite vidéo rétrospective Dernière vidéo que je fais sur le jeu avant sa sortie Je l'espère On n'oublie pas le petit pouce bleu pour m'encourager Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Bon jeu à vous, salut tout le monde